Chers traders et investisseurs, mardi 4 février, bonjour. Alors nous sommes très étonnés de la capacité de rebond des marchés que nous attribuons pour notre part de nouveau à la fameuse FOMO dont nous avons parlé il y a quelques jours. Et il est vraiment très surprenant, vraiment surprenant de voir remonter à de tels niveaux les marchés, malgré la, gaie, la, la baisse prouvée maintenant à venir de la croissance chinoise due au coronavirus, et en plus du risque de ne pas honorer la phase 1 de l'accord sino-américain. Donc nous sommes vraiment étonnés et surpris de voir les marchés reprendre 1,5% en Europe ce matin. Bon mais en dehors de ces considérations de fond, ce qui nous intéresse avant tout c'est la forme, c'est-à-dire le day trading sur lequel plus que jamais nous misons dans de telles circonstances et sur lesquelles nous performons tous les jours. De nouveau aujourd'hui, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles pour ce qui concerne la matinée. Nous espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes aides, une très bonne journée et à demain.